Salut tout le monde, le printemps est définitivement arrivé. Ça, ça veut dire changement de saison. Et qui dit changement de saison veut souvent dire aussi déshydratation de la peau. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi en pharmacie pour aller tester les sérums les plus performants pour aller réhydrater la peau. Si vous voulez savoir lequel est le gagnant, eh bien restez là. Salut Ariel! Allô Chloé! <rire> Aujourd'hui, tu es là pour m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est la machine de Vichy. Absolument. Ça. Okay. Donc, on en ça se trouve avec un dermoanalyseur. Okay. Donc, ici, avec la première, on peut calculer le taux d'hydratation de la peau en pourcentage. Si okay. on a le 30 qui très déshydraté, 30 à 40 légèrement déshydraté. Puis la clarenté plus qui est bien hydraté, okay. qui permet d'aller voir. Celle-ci, ça se trouve en fait être une caméra, okay. donc euh, qui va permettre d'aller voir la surface de la peau, puis la peau plus en profondeur voir, okay. mettons, les tâches de vieillesse ou justement la déshydratation. Fait que tu as deux façons de le voir, Oui, c'est ça. ça. J'ai euh, la première, okay. comme ceci, où la caméra va vraiment voir euh, la surface de la peau. Okay. Puis la deuxième, où on va aller voir plus en profondeur. Okay. Bon ben génial. Oui, on absolument. Donc finalement, en fait, on va vraiment débuter euh, par calculer le, le taux d'hydratation de la peau. Donc, okay. On va vraiment regarder le pourcentage de ta peau sans hydratant sans rien. Ok. Je dirais que la majorité de la population se situe aux alentours de 35. Donc oh. il serait quand même légèrement déshydraté. Parfait. Donc on attend que la machine soit à zéro. Puis on, on presse. Légère pression. Ah, mais ben là, 33,6. Ah, ici. quand même. <rire> Donc, vraiment, ici, on, on se trouve à être euh, quand même euh, très désagréable. OK. Ça. Donc, ici, on peut voir vraiment euh, la surface de la peau. Donc, là, c'est Ah, c'est beau. <rire> c'est charmant comme tout. <rire> c'est vraiment ici qu'on peut voir. Bon, vraiment, au niveau des pores c'est sûr qu'au niveau du visage, on a plus tendance à voir justement les pentes qui sont dilatées et tout que sur la main. Mais dis-moi, à ce moment-là, le brillant qu'on voit, est-ce que c'est. Euh... C'est de l'huile. Donc, vraiment, okay. c'est la couche d'huile qu'on a sur la peau. OK. C'est Ah, OK, voilà. Si on regarde plus en profondeur, deuxième partie de la caméra, c'est là qu'on ah. voit que la peau est déshydratée parce que dans la caméra, finalement, on de voir les petites tries blanches là, finalement qui sont vraiment euh, okay. quand même bien apparentes. Et ouais, puis on voit aussi du rouge, est-ce que ça veut dire que ma peau est sensible Des points comme ça. Oui, bien, sensible en fait, si on va vraiment aller voir comme ça, c'est vraiment les petites veines. Donc, on débute notre test pour savoir lequel le sérum est le plus hydratant. Absolument. Donc, on va débuter avec le hydratant intense de la roche posée. Okay. sérum. Oh, okay. wow. Oui, c'est ça. Ça peut être très rapidement. C'est une texture qui se rapproche de l'eau. Exactement. Ça, ça c'est pas collant du tout. Il n'y a aucun idée. On sent vraiment comme si j'allais de l'eau. Pour le deuxième, tu fais essayer le Bioderma Hydra Bio Serum, qui est un que j'adore. J'avais vraiment hâte de vous montrer l'hydratation que ça fait. je te laisse le soin. De... C'est pas collant, c'est pas aussi liquide que l'autre. On dirait quasiment une base, base de maquillage. seulement. Donc ensuite, on va essayer, en fait, deux Caudalie, euh, le sérum dans la gamme Vinosource, qui est le sérum SOS des Alpes. Je sais que Caudalie, quand je travaille dans les cosmétiques, j'aimais vraiment cette gamme-là, Absolument. Donc, au niveau de tout ce qui est radicaux libres, c'est vraiment au niveau de l'hydratation, ils vont vraiment utiliser toutes les différentes parties du raisin. pour euh, que les effets anti les effets hydratants sont vraiment maximisés. Là. Donc, ensuite, on se dirige avec euh, Nuxe, finalement, la, dans la gamme crème fraîche de beauté. Donc, il y a encore le sérum hydratant. Euh, techniquement, c'est hydratation 24 h Ensuite, on se dirige avec euh, le, le bicérum intensif anti-soif, l'hydratant de Clarence. Oui. Donc ensuite, on y va avec euh, le biotherme dans la gamme des super sérums, le Aqua On prend encore le euh, sérum hydratant à base Plus crémeux aussi, et aussi je sens un peu comme le sérum crème fraîche. 35.3. En fait, on va essayer euh, en dernier le dernier sérum de la gamme de Aqua source. encore de biotherme, le Deep Serum. Et techniquement, en fait, le sérum le plus hydratant, euh, je fait par Bioderma. Je travaille également au niveau de tout, ce qui est éclat, lumière, donc vraiment, hydratation en profondeur. Qui me donne un résultat de 37 points. Donc, marie tu nous montres les trois gagnants. Absolument. Donc, en fait, les trois gagnants, ceux qui sont ressortis, ça se trouve être nuxe conali et Bioderma. Donc, euh, le grand gagnant, ça se trouve avec le Bioderma, qui pour un 40 ml en fait, se détaille à 42,99. Le, la meilleure performance. En deuxième, on a le sérum et crème doté de Nux qui lui est un 30 mm qui se détaille également à 42,90 mm. Et en dernière place, on a BANCO Dali, le vinosource source sérum euh, des soise qui lui est un 30 mm et qui se détaille à 47,90 Nos trois gagnants côté performant. Génial. Puis, je suis vraiment contente que le Bioderma ait remporté parce que c'est un des moins chers et c'est lui qui a le plus de produits Puis en plus, c'est le meilleur, bon, comme on l'a testé. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il va agir comme base de maquillage également, fait que ça, je trouve ça génial. Le Nuxe, ben, je suis contente aussi parce que c'est une branche de chez Clarins, mais c'est vraiment la gamme naturelle. C'est vraiment très bon pour la peau et le oui. Codalie pourri dans un accident, pour la ville, c'est l'idée. Voilà. Merci marie Merci Chloé, merci à toi. toi. Oui, mais merci à toi. Donc le grand gagnant a été le Bioderma. Et j'en suis très contente parce que quand j'étais cosméticienne, c'était un des sérums que je, je conseillais le plus parce que je le savais que ma cliente aurait eu des résultats à l'intérieur d'une semaine. Ce que j'aime vraiment de ce sérum-là, c'est de un oui son fini vraiment satiné et son effet base qui est vraiment génial pour aller maquiller. De plus, quand la peau elle est bien hydratée, le maquillage tient plus longtemps, mais aussi c'est que ça va être plus beau faut pas non plus oublier qu'il faut se s'exfolier pour avoir un bon résultat aussi avec le sérum. Donc de un, ce sérum-là, ce qu'il va faire en surface, il va aller assouplir la peau et puis il va aller donner de la douceur et de l'éclat. Et en profondeur, il va aider la peau à s'hydrater par elle-même. Donc c'est pas simplement comme un band-aid, c'est le polysporin qu'on met en dessous du band-aid. C'est vraiment le sérum qui va aller traiter en profondeur la déshydratation de la peau, mais... Par elle-même. Donc la peau va être capable de subvenir à ses besoins d'hydratation par la suite. Donc je me l'ai repré... reprocuré. Voilà. Je me l'ai reprocuré en pharmacie le hydravio serum. Je vais commencer ma cure dès ce soir parce que la peau ce matin même avec mes bons produits, là, ma peau continue un petit peu à tirailler. Donc c'est ça qui va venir en vain. Et puis avec euh, les résultats, comme on vous le disait plus tôt, euh, le Bioderma, ça l'a gagné avec 48,5% d'hydratation, ce qui est plus haut que la barre des très hydratés. Donc ça hydrate énormément la peau quand ma peau était à 30% d'hydratation au début, ce qui est très déshydraté, ce qui était vraiment très très déshydraté. Euh, par la suite, on a suivi ça par le Caudalie qui était à 39.2. Euh, non, en fait, le nux qui était à 40.1 qui était en deuxième position et le Caudalie qui était à 39.2 en troisième position. Donc voilà, c'est ce qui conclut la capsule. J'espère que ça va pouvoir vous aider à faire un choix éclairé dans vos sérums. Puis n'hésitez pas à poser vos questions dans la barre de commentaires en dessous, ça va me faire plaisir de répondre. On se voit lors du prochain vidéo. Bye!